Dans la vidéo précédente on a vu comment marcher LibreConnect alors LibreConnect ça va nous permettre d'utiliser n'importe quel Arduino comme un objet connecté on va utiliser soit un ordinateur soit un Raspberry Pi pour euh, connecter ces objets et donc euh, là aujourd'hui nous allons voir comment souder un capteur de température et une photo résistance à notre Arduino on va utiliser une stripboard ça va nous permettre de faire ce qu'il y a comme soudure dessus et après sur l'Arduino on va juste relier des câbles ça va nous permettre de facilement retirer le capteur de température et la résistance photo la photo résistance si elle ne fonctionne pas ou si on veut utiliser un autre Arduino capteur de température et d'humidité c'est un DHT11 ça coûte pas cher et c'est relativement simple à souder donc on a quatre broches on va en utiliser que trois et on va mettre une résistance entre le 5 volts et la broche de données donc euh, voilà là je suis en train de mettre la résistance donc, je vais tout mettre sur la stripboard tout ce qui sera relié sur l'Arduino ça va être juste être des câbles comme ça ça va être facile à le retirer à mettre euh, par exemple si on veut changer d'Arduino ou si le capteur il marche plus on pourra le changer donc, euh, de, tous mes prototypes sont faits de façon à qu'ils ont une durée de vie illimitée dans le sens où il suffit de changer les, les, les composants si on veut les recycler, il suffit juste de dessouder les composants pour leur filer à quelqu'un d'autre, par exemple, ou faire d'autres projets. Donc là, j'utilise euh, du scotch. Euh, bon, c'est de, euh, enfin du scotch, je sais plus le nom. Enfin, c'est utilisé pour isoler les circuits. Euh, parce que j'ai pas de troisième main. Enfin, si j'en ai une, mais j'ai la flemme de l'utiliser à chaque fois. Donc j'utilise le scotch et après je mets de la pâte adhésive. Comme ça, ça me permet de vraiment fixer le composant à ma table, qui permet de souder plus facilement donc la, la broche comme vous voyez la plus éloignée euh, c'est le 5V celle à côté c'est les données et après on saute la broche et la dernière c'est la terre donc faut pas euh, faire attention à ne pas inverser les deux hein. référez-vous au schéma qui est fourni avec donc euh, si vous cherchez les schémas tout ça c'est aller sur mannord.org je mettrai sûrement un lien dans la description aussi euh, directement vers la documentation donc là je fais des petits ponts de soudure tout est vachement rapproché et donc il euh, faut faire très attention à qu'il n'y ait pas des... Euh, des contacts entre chaque broche on a un truc à savoir avec un Arduino si vous euh, reliez la terre avec le 5V l'Arduino va pas, ou l'ordinateur va pas, normalement pas cramer il y a, une, euh, bah, il y a un composant qui euh, va tout prendre dans les dents c'est ce qui euh, régule, un régulateur de tension voilà. mais euh, ouais, si vous faites une erreur dans les, dans les branchements euh, pas de souci, c'est ce composant là qui va cramer bon, pour le remplacer c'est loin d'être évident Moi, je m'avance pas là dessus hein, mais euh ne vous inquiétez pas ça va pas exploser ça va, ça va juste cramer ce composant-là et protéger le reste de l'Arduino qui va être déconnecté quand le composant va être détruit avec le câble violet je relie les données là avec le câble rouge je relis le 5V vous pouvez voir que je fais une grosse erreur c'est que le câble il est beaucoup trop long ce qui fait que là il est en train d'être relié avec les données donc j'ai corrigé ça mais hors caméra c'est pour ça que c'est très important, une fois que vous avez fini vos branchements tester avec un multimètre s'il n'y a pas des connexions que vous ne voulez pas qui, a, qui, qui existent ça vous évitera de, de cramer hein, des arduino euh, bêtement Je vous conseille aussi euh, une fois que vous avez fini de souder quelque chose d'attendre euh, pendant une heure et après de revenir dessus avant de le brancher ça vous permet d'éviter euh, de voir les erreurs plus facilement ou alors faites le vérifier par quelqu'un d'autre Voilà là, j'ai relié la terre et on a à peu près fini faire notre mini module essayez de tirer, une fois que vous avez soudé les câbles, essayez de les tirer pour vérifier que c'est bien connecté que ça ne va pas se débrancher accidentellement et au final là je coupe les pattes de la résistance histoire que ce ne soit pas la pagaille et voilà, nous avons un module de capteur de température et d'humidité avec trois câbles à brancher donc pour les câbles je vous conseille de choper c'est des AWG22, je ne suis pas sûr ils sont très fins, solides alors avant j'ai essayé de récupérer des câbles à gauche à droite et c'est vraiment une très mauvaise idée parce que vous aurez des câbles parfois qui sont vraiment gros très dur à caser dans un boîtier donc ces câbles ils sont courts, ils sont solides et ça, ça coûte pas, pas cher sur euh, votre site préféré genre Ebay ou AliExpress hein, comme vous voulez là dessus sur AliExpress j'ai remarqué que ça coûte moins cher si vous achetez en gros par exemple pour les Arduino Nano je vous conseille d'en acheter une vingtaine ça vous fera 20 euros, euh, 40 plutôt pour 20 euros vous avez 10, euh, 10 Arduino comme ça au moins... Euh, vous n'hésitez pas parce que si vous n'en avez qu'un ou deux vous n'oserez vous, vous, vous jamais souder des trucs dessus parce que vous diriez qu'après on ne pourra plus utiliser d'ailleurs je vous conseille vraiment de souder directement les choses de ne pas utiliser de breadboard à moins que vous fassiez faille... enfin, vraiment des circuits très compliqués parce que quand on fait avec des breadboard après ça traîne et on ne les utilise pas en fait alors qu'une fois que c'est soudé, c'est soudé, c'est fait et au moins c'est un objet fonctionnel donc là je réutilise ma technique avec le scotch Tac. toujours utiliser du scotch parce que la pâte ça a tendance à, à venir s'immiscer partout et après pour l'enlever c'est vachement bon, pas pratique on manche le 5V sur le 5V donc dans le code que j'ai fourni qui est repris d'un code d'Adafruit hein. si vous connaissez pas bon, c'est de la documentation en anglais par contre c'est génial pour apprendre l'électronique de base et ben voilà tout est branché sur l'Arduino là vous voyez l'impression accélérée trois fois cette imprimante c'est une Ultimaker de Go donc là ma boîtier est pratiquement fini il ne reste plus qu'à faire les petits coins sur les côtés qui permet de fermer le boîtier alors une fois que ça sera fini d'imprimer il va falloir caler les composants alors une fois qu'on aura notre boîtier avec les composants on aura notre prototype tout prêt donc voilà notre prototype qui a la photoresistance que j'avais pas fini de souder parce que j'ai enregistré ça n'importe comment donc j'ai repris un boîtier pour le bas que j'avais déjà fait c'est l'avantage en fait de ces boîtiers qui sont un peu universels c'est que je peux en imprimer un paquet et après les réutiliser, en réimprimer si on a besoin là je cale le tout c'est là où je me rends compte ah mais j'ai pas isolé l'arrière du circuit ça faut surtout pas faire ça donc, du ruban isolant ou de la colle chaude je déconseille la colle chaude parce que si vous mettez de la colle chaude sur des soudures quand vous allez enlever la colle chaude ça va casser les câbles donc un petit coup de ruban isolant ça marche très bien et voilà, il ne reste plus qu'à faire... Mais le boîtier, ça, ça c'est parfois le plus compliqué. Donc euh, j'aurais peut-être dû fixer avec un peu de colle pour être sûr quand j'ouvre le boîtier, que je le ferme, que ça se remette bien. Mais bon, alors la première fois, il faut forcer un peu. Après ça se relâche un peu les fermetures, donc vaut mieux que ce soit bien solide au début. Donc euh, désolé, ouais, c'est hors focus là, mais bon, en gros, ouais, hop, branche puis ça marche. Hein. Allez, la prochaine fois, on va voir comment on va programmer Starduno, même si je l'ai déjà fait pour le tester et comment faire une interface web passant par mon éditeur avec libre interface. Allez, à la prochaine